Voilà, je viens de regarder le JT, le JT c'est les infos en Belgique à la télé. Et là je vois le ministre du budget, le ministre claraval qui nous balance des chiffres pour nous expliquer les conséquences économiques que va avoir la crise sanitaire. Et il fait tout, euh, il base tous ces chiffres sur une reprise du travail le 19 avril. Et on lui demande, vous êtes sûr que ça va reprendre le 19 avril Et le mec répond, écoutez je ne suis pas virologue, j'en sais rien, je pense que ça va reprendre le 19 avril. Mais tout le monde sait bien que ça ne reprendra pas le 19 avril, tout le monde sait bien que le confinement va continuer, alors arrêtez de nous prendre pour des cons putain, vous avez menti sur tout, vous avez menti sur les masques, sur les tests, vous avez envoyé des centaines de personnes casse-puces au qui sont là sans protection, il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux, il y a des gens qui souffrent, on joue tous le jeu, on respecte tous les règles, on est tous confinés de chez nous, du jour au lendemain. Et vous, vous continuez à passer à la télé en nous prenant pour des cons et en mentant Non mais ça suffit maintenant, non Roosevelt, il a fait le New Deal en s'appelant sur l'intelligence des gens. Vous, vous nous prenez pour des cons, vous ne vous en sortirez jamais, vous n'êtes que des bouffons et vous me cassez les couilles. Maintenant, vous assumez quand tu vas au JT, quand tu vas aux infos et que tes ministres t'assument et tu dis la vérité maintenant.